Mes oreilles tombent-elles, sauras-tu les ramasser, les entortiller ou bien les nouer, les mettre par-dessus l'épaule en visière de pompier. Mes oreilles tombent -elles.